Bonjour, car le bonheur pour vous servir. Alors ici on est maintenant à la plaine Lens, qu'on appelait avant le verger. C'est ici qu'il y aura les 50 conteneurs pour l'école communale de l'Est. 50 conteneurs. pourquoi Parce qu'ils vont rénover l'école, ils sortent les enfants de l'école, 100 enfants, un peu moins que 100 enfants. Et donc pour 100 000 ils rénovent l'école, c'est très bien, je suis content. Mais le problème c'est 50 conteneurs pour 100 enfants ici, à la plaine, au verger, ça me dépasse alors pourquoi on avance j'ai fait un petit point de repère à visuel les barrières blanches c'est l'espace utilisé par les conteneurs. 36 mètres sur 15 mètres plus de terrain de basket les poteaux partent les arbres on les aussi deux arbres sont battus ici le poirier le poirier, ben le dernier vestige du verger, doit partir, a priori. La table de ping-pong derrière, elle part aussi, on dégage. Et le terrain de foot, ce sera pour les, la configuration. Donc, euh, Puréa ici, quasiment Puréa pour les enfants du quartier. Alors, on n'a pas le choix. C'est la meilleure solution, c'est la seule solution. J'ai dit toujours, les solutions, c'est si ce on veut. La solution, on réfléchit d'abord, puis on concerte et puis on décide. Ici c'est tout en vert, urgence on a de l'argent, urgence il faut les dépenser, on fait n'importe quoi, on envahit une plaine qui est super utilisée par plein d'enfants tout le temps, pour une bonne cause, il y a d'autres endroits possibles, les politiciens, messieurs les policiers, mesdames les politicienne, merci de réfléchir à beaucoup de choses, pourquoi 50 conteneurs pour 100 enfants, pourquoi les compter dans une plaine qui est utilisée tout le temps, par plein d'enfants, on crée un problème pour soutenir un problème, ayez un peu d'intelligence, de la réflexion, du courage, et travaillez pour la population, pas pour vous, s'il vous plaît. Merci.